Bonjour, dans cette première vidéo, j'ai eu à cœur de vous présenter le collectif Vitry en Action. Ce collectif, qui est 100% citoyen et 100% local, est né de la rencontre avec plusieurs habitants, tous de sensibilités politiques très diverses. Notre seul leitmotiv like est le suivant, libérons le potentiel de Vitry sur scène. D'ailleurs, dans les statuts de notre association, qui sont consultables sur notre site internet www.vitry-en-action.fr, nous avons eu à cœur d'écrire les trois règles d'or suivantes. Première règle, chaque membre du bureau doit présenter un casier judiciaire vierge. Cela peut paraître une évidence, mais hélas, ça n'est pas toujours le cas. La seconde règle d'or est que, toujours concernant ces personnes qui veulent s'investir activement dans l'association, elles ont pour obligation soit d'habiter à Vitry-sur-Seine, soit d'exercer leur activité principale, comme ce serait le cas d'un commerçant ou bien d'un praticien de santé qui aurait son cabinet à Vitry-sur-Seine. La troisième règle d'or, enfin, et stipule que pour pouvoir s'investir activement, il est interdit d'être membre d'un quelconque parti politique national. Nous avons en effet constaté au fil des années que les grands partis politiques, qui certes sont utiles à l'exercice de la démocratie, et notamment au plan national, ne font en fait souvent, hélas, que polluer le travail qui doit être fait à un échelon très local comme celui de notre ville. Par ailleurs, à Vitry-sur-Seine, le travail est tellement titanesque qu'il faut pouvoir être à 100% consacré à cette ville, ce qui n'est hélas pas possible lorsque l'on a d'autres ambitions, notamment au plan national. Habitons donc tous à Vitry-sur-Seine, nous avons pu faire le constat, dans notre vie quotidienne, des points positifs de notre ville, il est vrai, mais aussi, hélas et surtout, des nombreux problèmes et difficultés qui, malgré les années qui s'enchaînent, n'ont concrètement pas évolué. Et quel que soit le quartier. On pourrait citer euh, le Plateau, le Moulin Vert, Coteau-Malassie, 8 mai 45, Balzac, euh, le Port-à-L'Anglais, Centre-Ville, etc. Les sujets vous les connaissez tous, je ne vais pas les mentionner ici de manière exhaustive, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais on pourrait citer par exemple le manque de propreté dans nos rues, euh, les dépôts sauvages, les stationnements anarchiques, les conduites dangereuses sur la route, euh, le manque de diversité de l'offre de commerce, euh, le manque d'entreprises aussi sur euh, notre territoire. Bref, la liste serait trop longue à détailler ici, ce n'est pas le sujet. Au cours de ces dernières années et au travers de la rencontre de nombreux acteurs, à commencer évidemment par les habitants de tous les quartiers, des commerçants, des professionnels de santé, des vitriaux investis dans le tissu associatif, des agents municipaux, des syndicats professionnels, etc., nous avons réalisé un diagnostic approfondi et global de la ville et nous avons identifié ensemble des propositions très concrètes et surtout réalisables. Du fait de la grande diversité de notre groupe et du très grand nombre de personnes qui ont été sollicitées pour contribuer à l'élaboration de ces propositions, nous avons à présent l'assurance qu'elles répondent aux besoins très concrets de la majorité des vitrilles. Ces propositions, nous vous les soumettrons au cours des prochains jours. Je vous invite donc pour être informé à vous abonner notamment à la page Facebook de ce mouvement Vitry en Action. Je vous dis donc à très bientôt.